Expliquer comment équilibrer une équation chimique en moins de deux, Moins de deux minutes Oui, c'est possible. La combustion de l'éthanol va nous servir d'exemple. Attention, ça chauffe. Au cours d'une transformation chimique, des réactifs sont consommés, des produits sont formés, mais au final, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Équilibrer une équation chimique, c'est donc satisfaire la conservation des éléments chimiques et des charges. Et pour cela, il y a trois grands principes. Le premier est qu'on peut modifier le nombre stoichiométrique pour ajuster les quantités de réactifs et de produits. Deuxième principe, on doit utiliser des nombres entiers pour les nombres stoichiométriques. Troisième principe très important, il est interdit de modifier les formules chimiques des produits ou des réactifs, même si ça rend les choses plus faciles. La méthode, tout d'abord j'écris l'équation chimique avec tous les produits et les réactifs. Ensuite, je compte le nombre de chaque élément chimique présent dans les réactifs et dans les produits. Et c'est après que le vrai travail commence. Le but est d'avoir les mêmes nombres partout. Ce n'est pas le cas ici, je commence donc à équilibrer un élément. Comme on a O2, on sait qu'on pourra équilibrer l'oxygène à la fin. On commence alors soit par le carbone, soit par l'hydrogène. Je commence par le carbone. Deux carbones dans les réactifs, il en faut deux dans les produits. On met un 2 devant CO2. Et on compte à nouveau les éléments chimiques. Et la situation ne semble pas s'être améliorée. On passe à l'élément hydrogène. 6 hydrogènes dans les réactifs, 2 dans les produits. On met un 3 devant H2O. Et on compte à nouveau les éléments chimiques. Et la situation progresse bien. Il ne reste que l'oxygène à équilibrer. 3 dans les réactifs et 7 dans les produits. On tient compte de l'oxygène présent dans la molécule d'éthanol. Et on met un 3 devant O2. Et on compte. Et c'est parfait Autant d'éléments chimiques de chaque espèce avant et après réaction, la réaction est équilibrée.